Dans cette nouvelle vidéo, on va parler système bancaire et je vais te donner trois raisons pour lesquelles il faut passer par un courtier pour ton prochain investissement immobilier. Mais Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner tu auras la cloche, tu cliques bien dessus, ça te permet d'être prévenu quand je publie de pr les prochaines vidéos. J'ai mis en place une formation en partenariat avec mon frère avocat au barreau de Paris et spécialiste de droit de l'immobilier et droit des sociétés sur la simplification du droit pour l'investisseur immobilier. Donc Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo, au-dessus ou en dessous. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie, c'est offert. Donc, dans cette vidéo, on va parler du système bancaire et on va parler en particulier de faut-il prendre un courtier pour ton investissement immobilier, quel est en fait l'avantage ou les avantages de prendre un courtier. Donc je vais donner trois avantages pour moi pour lesquels il faut aller vers un courtier. Le premier avantage c'est déjà que le temps de chacun est précieux, c'est une ressource que tu ne peux pas racheter et tu ne peux pas savoir si ton profil correspond à, à telle banque, à telle autre banque etc. Je vois beaucoup sur, sur des groupes, des personnes qui disent telle banque fait du 25 ans, etc. Donc, Comme je l'ai déjà dit assez souvent, si tu me suis, tu sais que je suis vraiment un spécialiste du système bancaire. Et je peux t'assurer qu'en fait, c'est pas possible de suivre euh, ce genre d'avis, ce genre de communication parce que tu es un profil particulier et la banque va te proposer par exemple du 25 ans. Tel établissement va te proposer du 25 ans, mais peut-être six mois plus tard, tu ne te proposeras pas ça ou va te le proposer à toi qui gagne 3000 euros par mois. Et potentiellement, ne va rien proposer de bon à quelqu'un qui va gagner 4000 euros, mais qui ne sera pas de la cible de euh, cette banque. Donc, il faut se faire son propre avis. Et bah, la raison numéro une, c'est que le courtier, lui, il a euh, les algorithmes, entre guillemets, de décision des banques à jour. Et il va savoir dans quelle banque présenter ton dossier. Le courtier, il ne va pas présenter ton dossier à 25 banques. Parce qu'en fait, il sait qu'il y a 20 banques dans lesquelles ce n'est même pas la peine d'y aller parce que tu auras des refus. Ensuite, c'est possible de quand même essayer quand tu commences à en galère et multiplier les refus. Mais d'une manière générale, la banque, le courtier va savoir les 3 quatre banques dans lesquelles tu as le plus de chances d'avoir, un, ton prêt et deux, de bonnes conditions. Donc, c'est un gars de temps énorme parce qu'en fait, lui, il aime de certaine manière les règles du jeu. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. La raison numéro 2, c'est que le courtier... Si tu choisis un bon courtier et si tu n'en as pas, n'hésite pas à me laisser dans les commentaires euh, un message, dans les commentaires là, directement sous la vidéo YouTube, pour te mettre en relation avec un courtier de qualité qui connaît euh, le monde de l'investisseur, qui sait ce que nous recherchons, nous, les investisseurs rentables. Donc par rapport à ça, il va savoir parler ton langage et c'est lui qui va aller défendre ton dossier. Donc il va savoir te dire qu'il faut rajouter telle ou telle chose dans ton dossier et toi, bon, si tu suis les vidéos YouTube, si tu te fais accompagner, tu sais comment faire un bon dossier. Et lui, il va t'aider par rapport à ça à optimiser ton dossier par rapport au moment où il va aller présenter ton dossier à la banque. C'est pas la même chose selon les mois. Il y a des saisonnalités. Il y a des moments où les banques bah, sont sous l'eau et du coup ont déjà atteint leurs objectifs et ça va être plus difficile de les séduire. Donc il va falloir des fois prendre d'autres angles. Et la banque et le courtier, pardon, va savoir réellement comment euh, orienter ton dossier pour avoir le plus de chances d'avoir ton, euh, ton prêt immobilier pour ton investissement immobilier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, euh, de primordial. Donc, la troisième raison pour laquelle il faut aller voir euh, un courtier, en tout cas, je, je te le recommande de le faire en parallèle peut-être de ta banque historique, c'est parce qu'il va être de bons conseils pour, par exemple, te dire... Voilà, on va présenter ton dossier comme une résidence principale et pas forcément comme un, un investissement locatif. Il va avoir ce conseil de dire pourquoi pas monter sur 25 ans, pourquoi pas mettre un peu d'apport. Il va être un conseil avant de te, pas te griller, mais avant d'aller voir les banques un, avec un scénario, il va pouvoir modifier, euh, adapter, on dira plutôt, euh, le scénario que tu vas présenter au niveau de la banque. Et ça, c'est vraiment euh, super important. Donc voilà, les trois raisons pour lesquelles il faut aller voir euh, un courtier. Un, c'est un gain de temps énorme parce qu'il a les règles du jeu. Il va aller voir les banques qui sont le plus susceptibles euh, de te prêter. Deux, tu vas prendre un courtier qui connaît les investisseurs immobiliers. Et si tu n'en as pas, mets-moi euh, dans les commentaires, mets-moi un message et je t'enverrai euh, des coordonnées d'un courtier euh, spécialisé pour les investisseurs immobiliers. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il va savoir parler ton langage. Il va, falloir aller, il va savoir aller défendre ton dossier auprès de, euh, des différentes banques. Et numéro 3, il va savoir s'il le faut adapter un tout petit peu euh, la stratégie et le scénario pour avoir le maximum de, choses, de chances d'avoir de, euh, ton prêt immobilier. Le petit bonus, parce que j'aime bien rajouter des bonus, ne mens pas à ton euh, courtier. Si tu as plusieurs prêts en parallèle, et enfin, si tu veux faire un prêt alors que tu en as un en cours à côté, surtout dis-le à ton courtier parce que sinon il risque d'aller interroger la banque dans laquelle il ne doit pas aller. Donc, Sois assez transparent avec ton courtier. Ton courtier d'une certaine manière, c'est un commercial. Il n'a pas sa commission tant que tu n'as pas ton prêt avec lui. Donc, il va être tout à fait intéressé et ouvert à la discussion parce qu'il connaîtra euh, un petit peu ce genre de mécanisme. Il va être tout à fait ouvert à la discussion. Donc, n'essaye pas de, de faire le filou avec ton courtier, dis-lui euh, tout et t'inquiète pas que lui, il ne va pas aller euh, dire euh, tout ça aux différentes banques parce que si tout simplement tu n'as pas ton prix avec lui, il touche zéro de commission. Hein, il est payé au moment où on débloque les fonds. Donc voilà, ça c'était le petit bonus, soit bien euh, intègre entre guillemets avec ton courtier, dis-lui la vérité et derrière ça va bien se passer. Donc voilà, mets-moi en commentaire si toi tu préfères passer par un courtier ou... Euh, directement aller démarcher toutes les banques, toutes les banques, toutes les banques. Ça se, dé, se défend il y a du pour et du contre de chaque côté. Il y a une chose qui est surtout aussi très importante, c'est le temps. Hein. On ne peut pas racheter du temps, donc euh, pour moi, dès le moment où je peux gagner du temps, j'y vais, même si ça me coûte un petit peu plus cher. Voilà, J'espère que tu as aimé cette vidéo. Mets-moi un gros like si tu as aimé cette vidéo. Hein. Ça me permet de faire connaître la chaîne en encore plus de monde si tu connais des investisseurs, si tu as des amis investisseurs ou des amis qui ont envie de se lancer dans l'investissement mais qui ont des peurs, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, leur partager la chaîne Esprit Gagnant. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, fais-le en cliquant sur le bouton s'abonner, tu auras la petite cloche, tu cliques bien sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je te dis tout simplement comme d'hab, passe à l'action et kiffe la vie. Ciao, ciao